Bonjour et bienvenue dans ce module dans lequel je vais vous expliquer comment remplir votre questionnaire personnel préalable au bilan ostéopostural. Donc, bien sûr, vous remplissez toute la partie qui concerne votre état civil. Euh, surtout, ce qui est important, vous voyez, c'est quel que soit votre âge, mais surtout si vous avez plus de 40-50 ans, votre taille actuelle et votre taille à 20 ans, votre poids actuel et votre poids à 20 ans. Vous verrez que ce qui vous paraît être un détail est important, notamment dans le traitement de l'arthrose. Si vous avez perdu plusieurs centimètres, c'est important à savoir, car soit c'est une déshydratation des disques, soit c'est une augmentation de vos courbures. Dans les deux cas, c'est important, et il faudra que le praticien que vous verrez par la suite le sache. La deuxième chose, c'est le poids. Si vous avez pris du poids d'une manière anormal, anormalement élevé, ou si vous avez perdu, c'est aussi important. Prendre du poids, agourdir les articulations, accélère le, le vieillissement au niveau des cartilages, ce qui est normal, puisque c'est une surcharge. Par contre, perdre du poids, ce n'est pas meilleur, parce que vous perdez vos muscles, et les articulations ont besoin d'être maintenues par vos muscles. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais je ne vais pas aller très loin, c'est simplement une, une prise de contact. Et donc, vous, avez, vous allez marquer dans le détail quels sont vos problèmes actuels. Alors, il y a toujours un gros problème et des problèmes, euh, disons, moins importants. Il faut tout noter, parce que vous le verrez au niveau des douleurs, une douleur importante masque les autres douleurs. Un problème important masque les autres problèmes. Il faut tout marquer parce que le problème qui paraît le moins important est parfois le plus important et la clé de voûte qui va permettre de tout améliorer. Vous décrivez euh, vos, votre douleur ou vos douleurs et surtout sur ce petit schéma ici, sur ce petit schéma, vous allez noter les points douloureux. Donc avant, arrière, sur le côté. Si vous avez des douleurs qui empruntent un trajet, par exemple le long, le long du bras, ou le long de la jambe, ou le long de la tête, eh bien, vous faites un trait avec une petite flèche pour bien montrer le trajet. Ce qui est important, ce sont les circonstances de survenue de vos problèmes. S'agit-il d'un accident, d'un traumatisme, c'est très important parce que c'est la base de 75 des problèmes d'arthrose. Page 2, vous avez euh, des questions sur euh, si vous êtes bien sûr, si vous avez eu des accouchements, bien sûr, euh, si vous avez porté des semelles orthopédiques, si vous avez porté un appareil dentaire, euh, avez-vous eu des problèmes au niveau visuel, etc. Et donc euh, les maladies et symptômes pendant les cinq années. Et les symptômes ressentis au cours de l'année. Voilà. C'est tout. Donc, remplissez ça soigneusement. Après, bah, qu'est-ce que vous en ferez bien Déjà, pour vous, c'est important parce que ça vous a permis de vous remémorer toute votre histoire. Il y a beaucoup de choses que vous avez dû oublier qui sont revenues en mémoire grâce à ce questionnaire. Et c'est peut-être ce point que vous aviez oublié qui est revenu à votre mémoire qui sera l'élément conducteur pour trouver l'origine de vos problèmes d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt pour un autre module.